Et hey, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans un nouveau live. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé une excellente fête et que vous êtes prêts pour avancer. Euh, notre déconfinement, inchallah, c'est pour bientôt. J'espère que vous avez de bons plans en perspective, des objectifs. Euh, Aujourd'hui, on reçoit euh, une confrère amie que j'aime beaucoup, avec, avec laquelle j'avais animé une émission de télé. Elle s'appelle Leila Naïm. Euh, elle est exceptionnelle. Donc aujourd'hui, le thème Diana, c'est comment devenir indispensable pour mon entreprise si je suis déjà en poste. Si je ne suis pas en poste, comment euh, rendre mon profil tellement attrayant pour pouvoir euh, réussir à trouver un emploi. En attendant d'inviter notre... Euh, euh, mon ami, Leïla Naim, je vais vous inviter à me dire, euh, voilà, m'envoyer un petit message euh, pour me dire en fait, est de quelle ville vous êtes et euh, et, euh, et la ville, voilà, le prénom et la ville pour pouvoir euh, accueillir euh, Leïla avec nous. Alors, voilà, excellent Hey, non, ça c'est ta chambre à coucher. chérie. Ça, c'est toi. C'est génial. Non, moi, ça bon, ça va, va est... tu sais où est-ce que je suis, là Ouais, c'est ça, je sais euh, exactement. Ça va, ça va plaisir. Ça va, ça va et toi Ça va, aussi. Ça va, ça fait plaisir de te revoir. Écoute, moi aussi. moi aussi, De te retrouver. Ben, bah, écoute, moi aussi. Alors, euh, j'étais en train de poser la question de... Les... Les, les, les internautes de quelle ville vous êtes On hein? a les gens de Paris, les gens de Marrakech, oui, Mar Maria de Casablanca. Baba, Sana de Kazakh, bienvenue à vous, Comme je vous l'ai dit aujourd'hui avec <rire> Leila, on va parler de un peu, ça suffit le Covid, le Khala, <rire> ou, le COVID, ou le <rire> <Mar> <rire> Maintenant, on va aller dans un petit peu l'optimisme et la réalité aussi euh, le contexte actuel Les groupes qui ont été occupés de ces groupes, malheureusement, les été occupés de ces groupes, de ces groupes, de ces groupes qui Et celles de ces Peut-être qu'elles vont devoir se séparer de certains de leurs collaborateurs Et surtout aussi, comment, si moi j'ai mon emploi, comment faire Je me rends indispensable, plus que jamais maintenant, il faut se rendre indispensable Les groupes qui ont été occupés l'employeur a dit il va se séparer d'abord de tous les postes remplaçables et l'employeur il va garder tous les postes qui sont indispensables c'est à dire qu'il vous il d'abord en sachant que je vais pouvoir le récupérer dans six mois mais il dans mois est-ce que c'est quelque chose que je peux me, me, me permettre non parce que c'est une compétence de des qualités donc c'est ça qui fait, fait. la différence un, un employeur capte ou la marque capte et pour ceux qui n'ont toujours pas de travail à ils vont se mettre sur le marché du travail parce qu'il y a des gens les peut-être très jolis etc sinon absolument vous les développer pour pouvoir vous assurer un, un emploi stable donc Leila comment s'est passé pour toi avec le confinement ça va bon moi je suis en pleine activité avec tout comme toi uh -huh. Donc euh, le confinement, en fait, c'est... On est dans la continuité, hein Dieu uh -huh. merci. Donc euh, euh, il faut dire qu'on s'est réinventé professionnellement. C'était un peu l'occasion de, de bien, en fait, euh, euh, voilà, donc repenser nos façons, nos méthodes et puis nous adapter. Et puis euh, c'est vrai que flou, as une petite angoisse. Euh, voilà, donc euh, qui me goûté le marde, le moute, euh, euh, l'activité s'arrête, etc. Donc, euh, mais après, justement, en fait, j'ai pris quand même le temps... Euh, voilà, donc de me reprendre en main et puis de changer la perception et surtout de voir quelle opportunité que, que ce, ce COVID-19 pourrait aussi euh, me proposer. Exact. Et puis euh, voilà, il y a certainement, c'est une crise qui apporte avec elle une opportunité. Donc c'est ce qu'on va essayer aussi, bien sûr, aujourd'hui de partager avec vous. Et que peut-être dit, en fait, c'est l'occasion de je... mieux les appréhender, de les réfléchir peut-être aussi, et puis pourquoi ne pas, bien évidemment, en fait, en profiter pour, euh, voilà, faire, faire t'es dit, en fait, une apparition post-Covid qui est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante, j'imagine. Alors, on va faire nous, nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de parler en arabe aussi, donc on va pouvoir... Euh, ah d'accord. Je vais entre les deux, me fait MS. Alors, les gens qui nous ont posé la question, je vois le sujet de c'est comment, un, se rendre indispensable vis-à-vis -vis de mon employeur, je ne sais pas, je ne surtout pendant cette période, on est en train de la, de la voir, et il y a la période de crise. Donc, euh, voilà pour ceux qui ont posé la question. En attendant, pendant, que, pendant tout le long de la live, je vous invite, il y a comme des questions adressées à notre oui. chère étendre tendre Leïla. N'hésitez pas. Et au fur et à mesure, il y a des questions. Alors, si je devais te poser la question, Leila, comment tu penses oui. qu'après le confinement, on va parler de la marine je ne parle pas de ce qui passe, de la, comment tu penses que ça va évoluer par rapport à le, peut-être les radicalismes, que les canucées dès avant au sein des entreprises, aussi bien en tant que chef d'entreprise ou en tant que collaborateur, les c'est terminé compte tenu de la situation radicale. Oui. Alors. Euh... Bon, moi, je pense que les choses qui vont changer euh, à, à, à la période post-Covid, euh, c'est le rapport euh, au présentiel. Mm -hmm. Ça veut dire que je pense que les entreprises aujourd'hui, euh, Alors, c'est-à-dire un collaborateur, il n'est pas efficace uniquement mais il peut être nettement plus efficace où il n'est pas en présentiel, et donc il en fait à notre lieu. Et du coup, je pense que les exigences, le recrutement, en termes de présentiel, elles vont diminuer. Ouais. Ça va encourager les entreprises à recruter des personnes qui ne sont pas le même la même, même, même, même ville ou la même le même pays. Hein. Voilà. Et donc, c'est même intéressant, peut-être bien en fait aujourd'hui, pour certaines personnes qui cherchent à travailler à l'international, de pouvoir proposer, peut-être bien en fait, pour des entreprises à l'international, ce format de travail, à savoir pouvoir peut eh bien euh, proposer leurs services via le télétravail, pourquoi pas. Et donc, je pense que l'entreprise aujourd'hui euh, marocaine, au Maroc, elle l'a bien compris. Et donc, je pense que les exigences par rapport au présentiel, par rapport éventuellement, en fait, à Tzminia, Tnash, Joussa, par rapport à, à certaines exigences, un peu, en fait, dans, dans ce sens, elles vont systématiquement être remises en cause. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que les collaborateurs de chez eux, ils sont beaucoup plus efficaces ils sont très disponibles, ils sont très réactifs, et qu'éventuellement, euh, comme ils arrivent justement en fait, à, je pense, à vivre en famille, et comme ça les ressources énormément, même te dit en fait leur je suis je suis complètement d'accord. La pour pour l'anecdote, j'avais <rire> vu la fois dernière une vidéo de quelqu'un, humoriste, les gars, les hommes, il faut d'abord les comptes c'est je petit espace être Je se retrouver tout Je suis très bien. Je Ouais. Et donc, puis voilà, c'est-à-dire ne plus avoir son jardin secret Sa zone d'intimité, ça pourrait bien sûr Créer des difficultés, ouais. certainement, oui Il y a, ouais. il y a des gens, peut-être la relation Elle s'est soudée, elle s'est rabibochée Il y a peut-être d'autres personnes, mais au contraire Elle a la friction. donc c'est vrai que, <rire> que C'est pas, pas... <rire> Bon, vivement le déconfinement On va dire, voilà, donc ça vient Barakallah Barakallah Barakallah Bon, voilà, donc euh, Naïd, c'est surtout ça, je pense. C'est ce rapport au présentiel qui va changer. On a de la croyance limitante, les 15 ans de recruteurs mm -hmm. ou les 15 ans de managers ou le chef d'entreprise. Justement, en fait, on a le salarié, c'est le point de pointy téméa, le pointy de le point de ou le ou le maïsita. Mm -hmm. Et donc, quand il est au bureau, ça veut dire là, il est bien sûr efficace. C'est une croyance aujourd'hui, on a compris que c'était une croyance. On a compris éventuellement qu'aujourd'hui, c'est une représentation et qu'elle ne peut pas être vraie, elle peut ne pas être vraie. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans l'entreprise, mais qui restent justement très connectés avec l'entreprise. Et que d'abord, un autre, un autre critère va apparaître et qui sera beaucoup plus intéressant que le recrutement, mais où est l'engagement, le sens mmh. de l'engagement. cest à dire qu'on a plus besoin de personnes qui soient, peut-être dit, en fait, engagées avec l'entreprise, plutôt que des personnes qui sont, peut-être dit, en fait, euh, voilà, qui présentent cette disponibilité euh, spatiale. Voilà pour l'entreprise, je pense. C'est vrai. Alors, euh, une autre question, s'il te plaît, Leïla, en attendant qu'on ait des questions, euh, les, les, les fans. Euh, Lyon, le, le, le, qu'est-ce qui peut rendre aujourd'hui un collaborateur indispensable La fois dernière, j'ai suivi le live, un webinaire avec des sériels des entrepreneurs américains. C'est un killer. Je c'est un entrepreneur, mais c'est bien. C'est un killer, comme on dit. Donc, en fait, euh, il ne faut, faut pas se leurrer. Il y a la difficultés. Les chefs d'entreprise vont être confrontés. Ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés. Ils vont toutes les toutes les personnes mènent en que la moitié du salaire ou là les trois quarts ou là aller savoir d'ailleurs d'aller gens l'Est et ou au contraire je vais garder quelques-uns de mes collaborateurs les qui étaient des piliers même que les ont eux ou je prends le risque de au revoir et ce qu'il avait expliqué en fait et que j'avais trouvé très intéressant c'est il a l'entrepreneur qu'il ai y a toutes les gens qui sont indispensables et j'ai bien bien aimé qu'il va se de l'indispensable c'est-à-dire il est lui comme on dit euh, je m'en défais laisse je activité c'est-à-dire dans 3 mois 6 mois un j'en sais rien et, et euh, je veux le récupérer au bout d'un lourds ou à ma brèche, ça veut dire qu'on dit une perte kibira. Et ça, j'avais trouvé l'approche vraiment très, très intelligente et, et, et très vraie en même temps. Maintenant, la question de Leila, c'est comment on peut devenir head, le collaborateur indispensable. J'ai écrit des suppressions d'emplois nous sommes tellement énergétiquement c'est indispensable au sein de l'entreprise que radiechmo à dire, trois quatre fois que vous m'avez dit oui oui oui euh, donc aujourd'hui euh, c'est vrai que d'abord, le fikra ça veut dire que a aujourd'hui fin l'entreprise reste y a la question existentialiste dielo ouah la question dielo justement c'est comment être indispensable voilà donc euh, euh, maintenant euh, indispensable avec un euh, fait euh, mon voilà, c'est à dire que après, n'a qu'un euh, affaire fait aujourd'hui, l'air de la qualité ou la standardisation, les process et les procédures. Au euh, en fait, les procédures elles ont été mises en place de manière à ce qu'il n'y ait personne d'indispensable. avez mm les -hmm. gens, c'est le manuel de procédure, c'est à dire les étapes à suivre ou tu appliquer les étapes. Et du coup, le management il a tellement verrouillé de la menace de l'indisponibilité c'est à dire le fait qu'un qu'un qu collaborateur puisse qu être justement en fait euh, indispensable ça l'a déjà angoissé que ils ont créé les manuels de procédure pour verrouiller le système et du coup Jiti qui tu l'appliques systématiquement donc ce qui fait qu'on a compris que ce n'est pas en faisant le travail justement en fait bien qu'on va être bien sûr indispensable c'est pas ça on va être indispensable pour l'entreprise quand on est à forte valeur ajoutée, mmh. quand on est des contributeurs. Mmh. Aujourd'hui, le salarié, le collaborateur, il devrait comprendre une, fois, une chose, qu'est-ce qu'il pourrait bien évidemment en fait apporter à l'entreprise de plus Comment est-ce qu'il peut contribuer, peut-être bien en fait au chiffre d'affaires, et comment est-ce qu'il peut contribuer, peut-être bien en fait, créer de la valeur Comment est-ce qu'il pourrait créer de la valeur pour l'entreprise Quand on dit créer de la valeur, c'est ou bien participer ou la contribuer au rayonnement de l'entreprise, uh -huh. ou là peut-être bien en fait, c'est-à-dire euh, être dans l'innovation, dans la créativité et donc réfléchir ou la réinventer ou la rénover de façon un peu, j'ai envie de uh -huh. dire, euh, assez continuelle. Euh, ou alors peut-être bien en Nen fait… Être... Dit, nan dit, il dit, est-ce qu'il ne faut pas aussi être plus productif et plus performant dans le fait de se rendre indispensable Parce que ça rentre dans les là. Il ne faut pas être plus, plus productif. Euh, plus être plus Alors. productif et plus performant Est-ce que ça rend Ben non. Euh, ce que je dis. Euh, non, non, moi je dis quand on est plus productif etc. C'est très bien avec Klimid Mouchkine. Vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, bon, euh, un qui est plus productif il y a quelqu'un qui est plus productif que lui. Parce qu'il est plus dans la quantité, il n'est pas dans la qualité. Ça veut dire que Klimid Mouchkine. Il plus radmzien. Raden Takao, je vois pas comment il peut dire que Raden Takao danse. Krasna, la qualité, ça veut dire qu'il doit se distinguer par la qualité, mm -hmm. c'est pour ça qu'il doit se distinguer par la valeur ajoutée, la contribution qu'est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise qu'est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise parce que la contribution elle dit qu'il est personnel, individuel. Mmh. Et donc, un a ce que j'apporte, et eh bien l'autre doit le faire différemment. Mais je sais faire plus. Mmh. Ce n'est pas du tout faire plus. C'est plutôt faire, tout faire mieux et différent. Et donc, il y a un peu ça. C'est-à-dire, pour faire mieux, il y a de la créativité, il y a de l'innovation bien fait. Et puis, pour faire différemment, ça veut dire qu'il y a de la contribution, il y a de la réflexion continue, etc. Et du coup, c'est ça. C'est-à-dire, chacun dans son activité, l'entreprise, il doit voir justement en fait, qu'est-ce qu'il peut faire mieux que les autres et différemment des autres, et se distinguer des autres. Donc, dès que je commence à apporter des choses que les, choses que, que les autres n'apportent pas, dès que je commence à apporter de la valeur que les autres n'apportent pas, systématiquement je deviens indispensable pour l'organisation parce que je me distingue et parce que j'ai de la porte. Voilà. C'est très difficile. Le mécanisme est très, très difficile pour l'entreprise parce qu'on a tendance à être dans la productivité plus, plus, mm. ça veut dire euh, voilà, donc, non, non, euh, ça, tu te dis, en fait, l'entreprise, on n'en a pas vraiment besoin, voilà et que les personnes qui ont fait le burn-out, qui te en fait, des problèmes, le présentéisme, etc. et du coup, tu as joué au moment alors que quand tu fais différemment, quand tu réfléchis à comment créer de la valeur, tu t'épanouis dans, ce, dans cette réflexion-là. Parce que tu commences Et du coup, une s'apparaît à ce que tu l'épanouissement, une s'apparaît à ce que tu boostes l'estime de soi, une s'apparaît à que tu boostes éventuellement l'image de soi en entreprise. Et donc, tu contribues à la valeur, et à, à, à rajouter de la valeur. Et donc, euh, systématiquement, en fait, on voit... Euh, on, on voit un peu ce que tu apportes il y a, il y a un peu toute l'équipe ce qu'elle apporte et puis toi tu as quelque chose à toi qui est bien à toi et que tu arrives évidemment en fait, à créer Tu es chez tu es chez proposition de projets oui. post-covid c'est-à-dire il se oui. différencie oui. oui. en en ramenant un article Qu'ils ont posté sur LinkedIn sur les six qualités. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus, Leïla, à ce sujet-là. Les six qualités, aujourd'hui, les DRH, de manière générale, quel que soit le secteur d'activité. L'Oulani, il y a la capacité de s'adapter. S'adapter, et aujourd'hui, plus que jamais, je vais pas de à un autre, que ce soit en entreprise ou en tant qu'individu. Donc, adaptable, l'adaptabilité, c'est ma capacité à être leader. Leader, c'est-à-dire euh, euh, euh, la team DLI, leader d'agriculture, leader de mes projets, leader, c'est-à-dire que j'intègre une forme de leadership. c'est tout ce qui est développement personnel, c'est-à-dire que Kenji et tous les jours qu'on mes soft skills. Mais il n'y a pas de patron qui a dit qu'il n'y a pas de caractère de husband, Il n'y a pas de caractère de husband. Non, il n'y a pas de caractère de husband, qu'il n'y a pas de caractère Donc, quelqu'un qui est dans cette dynamique du développement personnel, il se développe lui-même, que ce soit par rapport à des compétences techniques ou à des connaissances, ou même à des humains. C'est quelque chose que recherche beaucoup les DRH. Il y a des choses qui sont très importantes. <messant> Le travail collaboratif, les, quand, on peut mm. avec les gens, quand on peut une c'est très simple. Quand on as une c'est très simple. une équipe, c'est très simple. Quand beaucoup de bons résultats Et il y avait autre chose il y a un système de valeurs Les hônes, nous sommes à valeurs de la la de la valeurs La période post-Covid uh, C'est le rapport au présentiel mm -hmm. Ça veut dire que, que je pense Aquí, que les entreprises aujourd'hui c'est à dire un collaborateur il n'est pas efficace uniquement mais est il peut être nettement plus efficace ou il n'est pas en présentiel et donc en fait notre à notre lieu et du coup je pense les exigences le recrutement en termes de présentiel elles vont diminuer yeah. ça va encourager les entreprises à recruter des personnes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 Même te dit en fait, l'autre, t'as d'accord? Pour, pour l'anecdote, j'avais vu <rire> la fois dernière une vidéo de quelqu'un, humoriste. <rire> <t 'intimulé> <Absolument. t 'intimulé> Les le que oui, c'est le, coup le coup petit coup. espace hein c'est se retrouver tout le temps le petit espace ouais, et puis voilà un, et ne plus avoir son jardin secret sa zone d'intimité ça pourrait bien sûr créer des difficultés ouais. certainement oui il y a, ouais. il y a des gens peut-être <rire> la relation elle s'est soudée elle s'est ravie il y a peut-être d'autres personnes mais au contraire elle a la friction donc c'est vrai que c'est pas bon vivement le déconfinement on va dire voilà donc ça vient je vais te voir, voilà, je vais te bon, voilà. Donc, Naïd, c'est surtout ça, je pense. C'est ce rapport au présentiel qui va changer. On a de la croyance limitante, les ans de recruteur ou les ans de manager ou le chef d'entreprise. Justement, en fait, on a le salarié, c'est le ah. point de ma téméa, le point du ma témage, le point de ou le master Et donc, quand il est au bureau, ça veut dire qu'il est bien sûr efficace. C'est une croyance aujourd'hui, on a compris que une croyance.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 plutôt que des personnes qui présentent en fait euh, voilà qui présente cette disponibilité euh, spatiale voilà oui. pour l'entreprise je pense c'est vrai alors euh, une autre question s'il te plaît Leïla, en attendant qu'on ait des ah. questions euh, les, les, les oui. fans euh, Lyom le, le, le, qu'est-ce qui peut rendre aujourd'hui un collaborateur indispensable c'est la fois dernière j'ai suivi le live un webinaire euh, avec des, des « serial entrepreneurs » américains. <rires> <rires> entrepreneur, <rires> Comme je l'appelle « serial killer ». Je sais que c'est entrepreneur », mais c'est bien. on dit. Donc, en fait, euh, il ne faut, faut pas se leurrer. Il y a les la difficulté. Les chefs d'entreprise vont être confrontés. des parce que c'est des charges, etc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 Nous, nous, nous sommes tellement énergétiquement c'est indispensable au sein de l'entreprise que radiechmo à trois quatre fois que vous m'avez dit oui oui euh, oui naïed. donc aujourd'hui euh, c'est vrai que d'abord, le fikra ça veut dire que a aujourd'hui fin l'entreprise reste y a euh, que la question existentialiste dielo ouah la question dielo justement c'est comment être indispensable voilà donc euh, maintenant euh, indispensable avec un euh,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 de la menace, c'est-à-dire le fait qu'un qu qu collaborateur puisse être justement en fait, euh, indispensable, ça l'a déjà angoissé qu'ils ont créé les manuels de procédure pour verrouiller le système. Et du coup, y y, mais y y, tu l'appliques systématiquement. Donc ce qui fait qu'on a compris que ce n'est pas en faisant le travail justement en fait bien qu'on va être bien sûr indispensable. Ce n'est pas ça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 qu'ils ont posté sur LinkedIn sur les six, les six qualités j'aimerais que tu, me, tu nous en dises un peu plus euh, Leila à ce sujet-là les six qualités aujourd'hui les DRH, quelque, le volume, de manière générale, quel que soit le, le secteur d'activité Loulania, il y a la capacité de s'adapter s'adapter et aujourd'hui, ah oui. plus que jamais euh, je ne sais pas que ce soit en entreprise ou en tant qu'individu donc l'adaptabilité c'est ma capacité à être leader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 Le travail collaboratif, quand une équipe, c'est très simple. Quand on as une équipe, c'est très simple. une équipe, c'est très simple. Quand beaucoup de bons résultats et il y avait autre chose ah, il y avait un système de valeurs les voix nous sommes à la de la société nous avons des valeurs de la société nous avons des valeurs de la société nous avons des valeurs de la société et c'est pas possible merci pour une autre thématique bien sûr, oui. bien sûr merci, pour merci, merci pour ton invitation avec merci pour ton sourire pour ta belle, aussi. belle énergie aussi. et puis merci pour ce que tu fais pour un... Pour les tout ce que tu fais pour les participants tout ce que tu fais euh, toute l'activité que tu fais c'est extraordinaire okay. merci pour ta générosité merci. et puis euh, moi je te dis c'est quand tu veux hein. franchement quand oh, tu plaisir. veux plaisir alors pour ceux qui veulent rentrer en contact direct avec Leïla, c est, son profil c'est Leïla Nerim euh, euh, Yek sur Instagram sur Facebook Leïla Tiwari Tiwari Leïla Tiwari Tiwari sur euh, sur euh, Instagram sur Facebook et sur LinkedIn, ok ben d'ici là prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux invités Adaoua et jamais Au revoir Au revoir Au revoir, <rire> Au revoir.